Salut tout le monde, donc euh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien à la bourre parce que ben, j'ai eu des soucis euh, de connexion et je suis parti en vacances euh, un peu à l'étranger vite fait donc euh, voilà, je suis désolé pour le retard, cette vidéo c'est juste une vidéo pourrie avec un gameplay euh, bâtard euh, qui est assez vieux est même, est pour vous dire que là, vu les soucis oh, que oui. j'ai d'accès à internet ouais. et euh, le peu de temps libre que je vais avoir pour les résoudre et pour faire autre chose je me vois dans l'obligation de mettre en pause euh, la chaîne pendant à peu près deux mois donc, ça me fout les boules. Pour information, c'est SFR qui me les brise, sévère. Donc, j'espère que ça sera résolu au plus vite, histoire que dès la fin de l'été je puisse reprendre tranquillement. Et voilà. Donc, dans tous les cas, vous serez les premiers informés. Je republie dès que je peux. Et voilà. Donc, mille excuses encore. Et bonnes bonne vacances d'été à ceux qui en prendront, qui auront la chance d'en prendre. Et à la prochaine. Ciao, ciao.